Bonjour, moi c'est Arthur, expert Société Générale Assurance. Aujourd'hui, dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer à quoi sert une assurance accident de la vie. Sachez qu'elle est essentielle pour vous et votre famille. C'est un contrat qui couvre tout le foyer et jusqu'à 12 membres. Cette assurance vous protège en cas d'accident dans le cadre de votre vie privée. Elle vous permet de recevoir des indemnités et de faire face aux conséquences durables de l'accident. Voyons dans quel cas l'assurance accident de la vie intervient. Alors, chez vous, en cas de chute, aïe de blessure en bricolant, d'électrocution ou autre, aussi pendant vos loisirs, en cas d'accident sportif ou si vous tombez à vélo, durant une hospitalisation ou un acte médical, en cas d'infection contractée à l'hôpital par exemple, en cas d'accident dû à des attentats, des infractions ou encore en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Voilà. Bien sûr, nous nous adaptons à vos besoins et à votre budget. En fonction du niveau de couverture souhaité, il existe deux formules de couverture pour répondre au mieux à vos besoins. Vous pouvez ainsi bénéficier, grâce à la formule essentielle, du versement d'un capital forfaitaire fixé à l'avance lors de la souscription, en fonction du préjudice subi et du taux d'invalidité, grâce à la formule sérénité, d'une prise en charge financière correspondant à la réparation des préjudices subis par l'assuré. Quoi qu'il arrive, vous bénéficiez aussi d'une assistance d'urgence. Soit dès votre accident ou dès votre retour chez vous, Mondial Assistance intervient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider dans l'organisation de votre quotidien. Et si vous vous demandez « mais pourquoi souscrire une assurance auprès de sa banque ?» Je vous répondrai que c'est très avantageux. En effet, vous avez déjà une relation de confiance et vous bénéficiez de meilleurs tarifs. Pour en profiter, rien de plus simple. Prenez rendez-vous avec votre conseiller bancaire ou souscrivez par téléphone. Il vous reste des questions Contactez nos conseillers bancaires.